Mon parcours est un peu atypique parce que je ne suis pas crêpière de, de métier, je suis secrétaire juridique. Et ça fait 4 ans et demi que j'ai changé de métier pour racheter la crêperie. Parce que j'aimais bien faire des crêpes. Voilà. Donc comme quoi on peut changer de carrière et de vie. Premièrement c'est un métier manuel, il faut aimer ça. Hein. Et puis c'est, on a un contact avec une clientèle. Et c'est ça qui est plaisant aussi. Donc on fait de la crêpe à emporter. Par douzaine, ou ou alors la crêpe dégustation avec du chocolat, euh, du jambon, du fromage, tout ce que vous voulez. Comment j'organise mon travail euh, Déjà, c'est moi qui fais les ouvertures tous les matins. On vient là de bonne heure, on prépare la pâte. Et après, donc, euh, on, euh, on essaie de faire le matin. Tout ce que je fais là actuellement, c'est de la crêpe à emporter. C'est de la crêpe froide à vendre par douzaine. Et puis après, vers les 11h, 11h30, les gens viennent pour la dégustation. C'est là qu'on fait de la crêpe garnie en fait. Mais bon, ça c'est période à peu près creuse, mais l'été on a des gens qui mangent toute la journée en fait. Il faut quand même être assez endurant, physiquement c'est quand même assez dur, parce qu'on est toujours debout. Mais c'est plaisant aussi, parce que les crêpes, même si ça se rate, une crêpe on peut l'acheter, c'est pas trop trop gênant non plus. Et puis il faut aimer aussi le contact avec la clientèle. Mais euh, non, c'est pas désagréable du tout. Moi qui été dans un bureau, avant toujours assise. Maintenant, je suis toujours debout, mais bon, voilà. Ah, les spécialités. Euh, nous, la spécialité, bon, c'est surtout les crêpes garnies. Hein. On a beaucoup de clients déjà pour les crêpes emportées, mais on a aussi les crêpes garnies. La spécialité, c'est la pomme caramel. Donc, c'est de la pomme râpée avec de la caramel. Je vous ferai goûter. Qu'est-ce qui m'a poussé à changer de métier parce que j'avais un métier très difficile où il faut toujours réfléchir à ce qu'on fait dans le métier pénal, tout ça. Donc c'était dur quand même. Et puis arrivé à 50 ans, j'avais envie de changer. Et quand je faisais des crêpes, je disais toujours que ça me vidait la tête. Quand on tournait, on peut discuter, on peut, penser, on peut rêver. Et donc c'est pour ça. Et puis bon, j'ai su que c'était avant ici, du coup j'ai pas hésité une seconde. C'est différent, hein. j'avais fait le tour de ce que J'aimais bien ce que je faisais avant, mais là c'est le fait de voir du monde et c'est agréable dans le dans le Léal, c'est sympa. Il y a plein de voisins, on s'arrange bien, c'est une bonne ambiance. Voilà. Merci. Merci. Merci.